Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler de l'éditeur de texte Vim, donc un éditeur qui se trouve, euh, qui est une, une commande dans le terminal, qui est une, une application de terminal. Et je vais essayer de briser le mythe de euh, quitter Vim. Il y a euh, beaucoup d'humour qui est fait sur euh, le fait que Vim est censé être très, très dur à quitter, on ne sait pas euh, quoi taper, CTRL-C et CTRL-D ne fonctionnent pas comme d'habitude dans un terminal. Et euh, beaucoup de gens disent oui, bon, moi, quand je veux quitter Vim, je ferme mon application de terminal et c'est réglé. Et pour commencer, donc, comment quitter Vim Eh bien, on va commencer par briser le mythe. Eh bien, Vim est facile à quitter. Vous avez entendu Oui, non, pour ceux qui sont au fond de la salle, Vim est facile à quitter. Oui, facile. Non, mais vous avez pas entendu. Vim est facile à quitter. Il faut arrêter avec ce, cette espèce de mythe euh, stupide, en fait. C'est un mythe stupide, puisque Vim est facile à quitter pour une raison très simple. Vim est facile en général. Il est facile parce que Vim fonctionne par mode. Et en fait, justement, ce n'est pas Vim qui est difficile à apprendre. C'est nous qui avons du mal plutôt à euh, comprendre la logique qui est derrière l'utilisation de Vim. Et si je vous dis comment quitter, euh, en fait, c'est très facile. Il suffit d'appuyer sur deux touches, deux points Q, vous appuyez sur Entrée, vous avez quitté Vim. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on dit que c'est difficile de quitter Vim, ça veut dire que comprendre la logique entière de Vim, c'est compliqué. Pas seulement quitter. Et Vim fonctionne donc par mode il y a le mode normal dans lequel on est censé être tout le temps le mode ligne de commande pour quitter justement et puis il y a le mode insertion pour taper du texte parce que dans le mode normal eh bien on ne tape pas du texte on tape des commandes comme dans le, le mode ligne de commande c'est juste pas les mêmes et justement pourquoi vim a ces modes là parce que vim fait le pareil que quand on tape du code on va plutôt euh, être sur euh, un mode où on va modifier le texte où on va supprimer des choses déplacer des choses ce qui est plutôt vrai, en fait, on passe peu de temps à écrire du code par rapport au temps qu'on passe à le déplacer, à modifier des petites choses dans notre code. C'est pour ça qu'il y a un seul mode insertion, alors que le mode normal est le mode où on est normalement tout le temps. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement, c'est ce mode ligne de commande. Alors le mode ligne de commande, euh, il vient du mode normal. Pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, on est tout le temps en mode normal et on va entrer en mode ligne de commande, faire notre commande et ressortir pour revenir en mode normal. Il y a quelque chose qui s'appelle le mode normal, c'est parce que normalement vous devez être en mode normal. Jusque-là c'est assez logique. Et justement là c'est l'erreur de beaucoup de débutants parfois, c'est qu'ils restent tout le temps en mode insertion. Il ne faut pas rester en mode insertion. Si vous commencez à apprendre VIM, c'est le conseil que je dois donner, restez en mode normal. Et pour rentrer en mode insertion c'est I, si vous avez regardé des tutoriels ou si vous avez tapé la commande VIM tutor. Pour le tutoriel officiel de Vim, vous le savez, i pour entrer en mode insertion. Et bien de la même manière, on peut revenir du mode insertion au mode normal avec la commande Escape, la touche Escape qui est tout en haut à gauche de votre clavier normalement. Et de, de la même manière que pour entrer en mode insertion, il faut taper sur deux points, la touche deux points, euh, pour entrer en mode ligne de commande. Et par contre, pour revenir, c'est la même chose. Pour revenir en mode, du mode ligne de commande au mode normal, c'est Escape. Donc en fait c'est quasiment tout le temps escape, même c'est tout le temps escape pour revenir au mode normal. Revenir euh, du mode dans lequel on est jusqu'au mode normal. Ou bien pour arrêter une commande qu'on était en, en train de taper, pour ne pas qu'elle s'exécute, et eh bien on fait escape. Bien, on va revenir et on va parler des commandes qui sont justement dans ce euh, mode ligne de commande. Il y a write pour sauvegarder un fichier, quit pour quitter, et edit par exemple mais le mieux ce serait que je vous montre directement donc pour ça on va euh, ouvrir un terminal on va aller dans un fichier on va par exemple euh, créer euh, un fichier donc par exemple avec touch on va appeler euh, test de vim par exemple donc test vim et ensuite avec vim on va pouvoir euh, juste lancer vim comme ça donc là quand on ouvre vim euh, cette fenêtre arrive et pour tous les râleurs qui disent oui mais attendez j'ai oublié de regarder une vidéo avant de savoir comment quitter vim eh bien, si vous savez un petit peu lire, euh, c'est du français, je crois. Oui, effectivement. Euh, parfois, il est en anglais, euh, il faut lui dire d'être en français. Eh bien, euh, ceci vous dit à peu près tout ce dont vous avez besoin pour, euh, pour apprendre VIM, en fait. Il vous dit, ça, la sponsor, on s'en fiche. Il vous dit taper 2.Q, entrée pour sortir du programme. On peut tester. 2.Q, entrée. Bon, bah ça a, ça a quitté, je suis de retour dans Marseille. Dans ma shell, dans, dans mon terminal, où je peux taper mes commandes. Donc, je vais re-rentrer dans Vim et on peut taper, ils nous disent deux points help ou F1 pour accéder à l'aide en ligne. Donc, c'est une aide en fait qui n'a pas besoin de la connexion, mais c'est l'aide quoi. Et euh, ça, c'est des mises à jour. Mais on va donc regarder un petit peu l'aide. On tape help et vous voyez là, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec, eh bien, des pages et des pages et des pages. Des pages, et ça, c'est vous voyez juste une toute petite introduction, et après, c'est plein, plein, plein de chapitres d'aide. Euh, tous les chapitres d'aide qu'il y a, et il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, vous avez vraiment euh, de quoi lire. Je pense que très peu de gens au monde connaissent la totalité euh, des fonctions de Vim. Euh, je suis un insecte dans Vim, je ne connais quasiment rien. Et pourtant, j'ai passé beaucoup de temps, mais il faudrait que je lise toute cette documentation, et il y en a beaucoup trop. Donc, si vous avez une question, vous pouvez taper help. Par exemple, si vous faites help, vous voyez, je me mets en mode commande en bas, donc help, quit, et eh bien, il va vous dire, euh, voilà, quit the current window, etc. Et on voit ici qu'il faut taper 2.q, comme on vous l'a dit, ou bien 2.quit, c'est-à-dire que ce qui est entre crochets et en option, c'est pas obligatoire. C'est pour se rappeler, en fait, mais 2.q fonctionne. Donc, par exemple, 2.q, entrée, je quitte. Deux points qui entrent, je quitte euh, toutes les fenêtres. Quand il n'y a plus de fenêtre, Vim se ferme. Alors, on va essayer aussi d'éditer un fichier. Je vous rappelle qu'on a créé un fichier test Vim au début. Et pour ça, on peut faire Edit. Edit test Vim. Et si je veux en fait pas faire ça, je puis sur Escape et il euh, arrête la commande. Donc, je vous rappelle, pour entrer en mode commande, je tape deux points et ici, vous voyez, je peux taper ce que je veux. Et donc, je peux faire même juste E test Vim et euh, là je peux éditer mon fichier test bon il est vide mais ici je peux écrire par exemple vim c'est cool point d'exclamation quand même voilà et euh, si je fais q il va m'insulter pourquoi il va me dire modification non enregistrée oui, parce que j'ai pas sauvegardé mon fichier alors il nous dit ajouter point euh, d'exclamation pour, exclamation pour euh, en fait sauvegarder sans quitter donc double si je fais pardon je fais Q pour exclamation, Eh bien, ça va forcer à quitter. Mais moi, je veux sauvegarder. Et pour ça, vous avez encore plusieurs possibilités. Vous pouvez faire WQ tout simplement pour write et quit ensuite écrire et euh, quitter, sauvegarder et quitter, ce qui est assez logique. Moi, j'en préfère un autre. Donc, euh, je revends mon Vim. Je vais de nouveau éditer, euh, pardon. Voilà mon fichier. Et euh, pour quitter, moi j'aime bien utiliser X. L'avantage de X, c'est qu'il ne sauvegarde que si c'est nécessaire. Donc ça vous fait gagner un petit peu de temps si vous avez plusieurs fichiers ouverts. Il détecte si c'est déjà, euh, déjà euh, sauvegardé, et dans ce cas-là, il ne le sauvegarde plus. Et là, vous voyez, c'était déjà sauvegardé, donc c'était instantané. Alors, une autre chose que vous pouvez faire, c'est quitter tout. Pour ça, vous faites QA. Donc par exemple, imaginez que j'ai ouvert un, un fichier donc par exemple test vim et puis que j'ai aussi ouvert l'aide avec help donc j'ai ouvert, vous voyez on voit un petit peu où mon vim s'écoule en haut et puis tout le reste c'est la fenêtre d'aide et bien là si je fais Q je vais être obligé de le taper plusieurs fois une fois pour fermer la fenêtre d'aide et une fois pour mon fichier si je fais QA ça quitte tout et je suis de retour euh, ici dans mon terminal et enfin que vous pouvez faire, c'est très pratique, c'est souvent on veut tout sauvegarder et tout quitter, ou juste tout sauvegarder. Et eh bien imaginons que euh, j'édite mon fichier test vim et puis que je crée un nouveau fichier. Donc pour ça, vous pouvez juste faire Edit ou E un nouveau nom de fichier, donc nouveau euh, fichier. Mettons que c'est un fichier Python. Voilà. Et euh, eh bien euh, nos deux fichiers, ici on peut vouloir tous les sauvegarder. Donc on fait WA. Et là, tous les fichiers sont sauvegardés. On veut faire tout quitter, on l'a déjà dit QA, et on veut faire tout euh, tout quitter et sauvegarder. Eh bien, on peut faire XA, ce qui est comme X mais pour tout. Voilà. Donc, si on revient euh, ici, on va pouvoir euh, noter un petit peu ce qu'on a vu. Donc, on a vu que W ou, ou tout simplement write, hein, ça veut dire euh, write, pardon. Donc write c'est pour sauvegarder. Que euh, on a aussi euh, Q pour quit, Donc on peut taper Q pour quitter. On a vu euh, X pour ça euh, exit en fait. C'est un raccourci pour exit en anglais, c'est sauvegarder euh, si nécessaire, puis quitter. Et puis, euh, vu, euh, exemple, WQ, et, et puis, on a vu, par exemple, WQ, sauvegarder et Et puis, on a vu les euh, ajouter un A. Donc, on a WA, XA, QA. Euh, ça ça s'applique à tout, en fait, sur, sur tous les fichiers. Voilà. Et on a aussi euh, mettre un point d'exclamation. Donc, euh, par exemple... Q, point d'exclamation, euh, ça va euh, forcer à quitter. Et en général, euh, mettre un point d'exclamation, ça va forcer la commande à s'exécuter. Sans erreur. Donc voilà. Eh bien, euh, merci euh, pour votre écoute. Euh, si vous ne voulez pas soutenir cette chaîne, je vous encourage à ne pas la partager, en tout cas pas cette vidéo et à ne pas mettre de pouce bleu, et à ne surtout pas vous abonner, vous risqueriez de recevoir des notifications si vous avez euh, cliqué sur la cloche. Eh bien merci beaucoup, et à une prochaine fois.